Je le vois dans tes yeux Quand tu m'aimes quand tu me veux Le feu dans le fond de ton âme Qui brûle ton corps de femme Je pars en Andalousie pour le meilleur, pour le pire, pour les pleurs et pour les rires, pour tout ceci, pour tout cela, allégrie la famille. Tu io, ma belle, crois-moi, esta la pura vie. Toi, ma belle espagnole, qui me regarde, qui m'affoie. Ti amas nous que j'adore, ti amo a Je le vois dans tes yeux, quand ça va pas comme tu veux Je le sens dans mes tripes, quand tu doutes, quand tu flippes Toi et ton caractère, pire qu'une chèvre berbère Je te sens tout entière, je ne laisse rien derrière Moi qui roule les heures. Je suis pas peu fier star comme une femme Comme tout il fallait le faire Toi ma belle espagnole Qui me regarde, qui m'a fort amas-nous que j'adore Ti nous mi amour. Toi ma belle espagnole Qui me regarde, qui m'a fort amas-nous que j'adore Ti nous mi amour.